Oh, bonjour donc euh, là nous allons nous occuper à importer de nouvelles images dans notre bibliothèque ou dans notre catalogue donc pour ce faire normalement quand vous introduisez une carte dans le lecteur ça ouvre automatiquement l'importateur de photos mais là c'est pas le cas donc je fais fichier importer des photos et des vidéos voilà, là on se retrouve dans l'interface principale de la portation donc en haut nous pouvons copier les images au format DNG sur notre disque dur là les copier en conservant leur format là les déplacer c'est ce que je ne conseille pas de faire parce que s'il y a une panne d'électricité pendant le déplacement vous risquez de perdre vos fichiers et là ajouter donc elles restent en place vous les ajoutez simplement au catalogue sans que les fichiers physiques bougent donc là on va aller chercher les nouveaux fichiers moi je vais faire euh, copier au format dng qui est le format propriétaire d'Adobe, le format RAW. Donc mes images sont sur mon disque dur principal, non elles sont sur mon disque de bibliothèque photo, les tutos de Lightroom, importation carte. Là il me trouve automatiquement mes images à importer. Donc maintenant à droite, donc là, elles sont déjà toutes sélectionnées. Donc là, avec ce bouton, je peux toutes les désélectionner. Avec ça, je peux tout resélectionner. Si je désélectionne tout, et que... Voilà, donc ça les met comme ça. Là, je peux choisir la photo que je veux importer. Si je veux en importer plusieurs, par exemple, j'en choisis une, j'appuie sur Shift, j'en choisis deux. Si j'en veux une qui n'est pas contiguë, j'appuie sur commande et j'appuie, voilà et donc si je veux importer ces trois là plutôt que de cliquer sur chacune l'une après l'autre à la petite case, si je clique là, ça les valide toutes les trois et donc toutes les trois seront importées maintenant je veux tout sélectionner et là je vais aller les placer sur le même disque dur dans biblio photo ah j'ai trouvé donc ici c'est la destination donc là nous allons mettre ça dans les tutos Lightroom sur mon disque dur là je vais importer ça là je fais un clic droit sur les tutos de Lightroom je crée un nouveau dossier pour ma nouvelle apportation donc là, il faut que je refasse nouveau dossier parce qu'il n'avait pas compris que je voulais faire un nouveau dossier. Donc je fais un nouveau dossier et là, je mets bibliothèque. Entrée une fois, entrée deux fois. Donc ensuite, ici, je peux mettre des... Paramètres prédéfinis ce que je ne fais jamais Mais vous pouvez les importer, les importer qu'elles soient en noir et blanc etc bon, ça il vaut mieux le faire après et les métadonnées là vous pouvez rentrer toutes vos coordonnées comme vous voulez et après toutes vos photos que vous importerez elles seront avec vos coordonnées ensuite là j'ai ne pas importer les éventuels doublons, créer des aperçus dynamiques, on peut. Ça crée des aperçus qui sont autres que les aperçus JPEG. Mais je ne m'étendrai pas sur la question. Et là, je prends standard. Là, vous avez plusieurs choix. Donc là, vous voyez où ça va aller. Sur le bibliothèque. Et là, dans la bibliothèque. Que j'ai créé et donc il suffit de faire importer. Voilà, donc là l'importation se fait tranquillement. Voilà la première photo qui apparaît. Donc à gauche on peut voir le catalogue qui contient toutes les photos qu'on est en train d'importer et après vous avez. Ici, les dossiers, et là où se trouve la bibliothèque. Alors, j'aurais pu créer un sous-dossier, euh, automne ou, ou autre. Merci, à la prochaine.